Bonjour tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une vidéo SQDC, vidéo très attendue des abonnés de Winman, un produit de Good Supply, producteur Afria, les mêmes qui font euh, Broken Coast. On parle ici du Royal Highness. Écoutez, je l'ai déjà entamé, euh, c'est effrayant, c'est dégueulasse. Euh, quand on regarde ce produit-là, euh, la terpène dominante, c'est la pinène. Pourtant, Pourtant, il y a quelques semaines, quelques mois, la terpène dominante était vraiment la deuxième, qui était Nerolidol. Et puis le Royal Highness était le seul produit de la SQDC dont la terpène dominante était la Nerolidol, le la, Nerolidol. Je veux fumer ça avec vous et puis je peux vous garantir que c'est dépensez pas votre argent dedans. J'ai jeté mon argent aux poubelle. C'est 20$ et 40 sous. Euh, je voulais parler aussi, là je cherche mon lighter, mon briquet. Et voilà. Je voulais parler aussi de Good Supply et puis de leur gamme de prix. On sait que présentement, à la SQDC, il y a 6 produits de Good Supply de 3.5 grammes. Et je pense que la couleur euh, qui est l'enveloppe blanche, je pense qu'elle va changer. Là, pour le janvier. je pense que ça va devenir vert. Il y a une erreur sur le site de hein. mais euh, je comprends pas la gamme de prix hein. on sait que le jangui le monkey glue et le royal highness euh, le jangui 1850 monkey glue 1970 royal highness 2040 1850 1970 pour le Jean-Guy, le monkey glue. 18,50, 19,70. Les trois autres produits de Good Supply, ce sont le choix du cultivateur. Choix du cultivateur indica de Good Supply. Choix du cultivateur hybride de Good Supply, et ainsi de suite. C'est 19,70. C'est ça, là, les choix du cultivateur. Mais c'est un produit mélangé, hein? Si on clique, là, choix du cultivateur indica, euh, la variété, c'est mélangé. Donc, à toutes les six mois ou peu importe la période, euh, le produit à l'intérieur, ça ne sera jamais le même. Euh, c'est un sac à surprise. Ce que je reproche à Good Supply ou à la SQDC, il faudrait savoir qui, qui indique le prix, c'est sûrement la SQDC. Euh, pourquoi que c'est le même prix, un sac à surprise, que le Jangui ou le Monkey Lou? Si tu veux un Sativa, vas-y avec le jangui, moi, je ne prendrais pas le choix du cultivateur sans savoir c'est quoi. Puis, il n'y a aucun autre Sativa de Good Supply à la SQDC. Ça veut dire que Good Supply, s'ils si nous mettent un choix du cultivateur Sativa, ça serait un produit de Riff, parce que ça appartient à Fria. Ça me surprendrait. Un sac à surprise, il faut que ça soit moins cher. Il faut que ça soit moins cher. Euh, D'après moi, ils nous passent des produits qui sont moins populaires. Euh, écoutez, j'aime pas la gamme de prix de Good Supply, j'aurais aimé euh, un rabais pour le choix du cultivateur. Pour ceux qui veulent voir des photos, allez sur mon Instagram, j'ai une photo du Royal Highness. vraiment particulier. Euh, je vais mettre ça en catégorie. Euh, épicé, même sour peut-être. Euh, pourtant ici, quand on regarde la définition, c'est vraiment épicé citronné dans, la, dans les arômes naturels de la SQDC. C'est vraiment pas agréable. Quand on va regarder le Royal Highness sur Leafly, c'est un croisement avec le Dance Hall. Et on connaît le Dance Hall. On a vu le Dance Hall avec euh, spinach dans les débuts de Winman. Et ça ne va pas vraiment impressionner. Est-ce que c'est à cause de spinach ou c'est vraiment euh, la variété Dance Hall que j'aime pas? Sûrement que Dance Hall, j'aime pas ça. Donc, euh, Royal Highness... Euh, c'est rien d'impressionnant. Dépense pas ton argent là-dessus. Euh, je pensais plus jamais m'acheter de Good Supply de ma vie. Euh, je pense que c'était le dernier produit de Good Supply euh, que je vais acheter. Euh, j'ai par contre un produit de choix du cultivateur, un produit mélanger que j'ai déjà acheté, que je vais faire la vidéo dans le mois de... Février, hein, on sait qu'au mois de février, là, pour ceux qui ne sont pas euh, abonnés sur mon Instagram, il va y avoir 28 vidéos en 28 jours. Donc vraiment, c'est le marathon de février 2021 avec Winman. Donc, euh, si vous voulez m'encourager, vous pouvez toujours aller sur mon Patreon. 1, 50 sous canadien par mois pour m'encourager. Donc, si ça vous intéresse, allez sur www.patreon com slash Winman $1,50. Il y a des liens en bas dans la description. Sinon, donnez un pouce, un commentaire, toujours, toujours agréable. Dites-moi ce que vous en pensez de la gamme de prix de Good Supply. Dites-moi ce que vous pensez du Royal Highness si vous y avez déjà goûté. Mais pensez pas au Pinel, il marque Pinel, mais c'est vraiment le Nero qui prend beaucoup de place. Mon taux de THC. Quand même euh, très élevé 24.1 est-ce que ça se peut est-ce que ça se peut j'ai le maximum j'ai le maximum de j'ai le maximum de thc qu'on peut avoir là ce qui est arrivé là, c'est que j'ai mis ça dans un petit contenant particulier le restant de mon euh, parce que là j'avais déchiré l'enveloppe je l'ai mis dans un autre contenant puis j'ai mis une petite petite petite base de ma groupe mélangée avec ça. Puis ma petite base de groupe était vraiment tellement humide. Parce que je l'ai trimée sans faire exprès. Bon, le chat qui veut s'en mêler. Ça va faire un méchant dégât. Ah, vous connaissez Lucky. Hein? Il va toujours passer devant la caméra. Au bon moment. Je sais pas si c'est parce qu'il aime le Royal Highness. Pas trop convaincu qu'il aime ça. Bon. Alright. Donc, euh, il y a de la à brûler mon Royal Highness parce que euh, il était en contact avec un autre euh, cannabis qui était très humide. Un petit morceau de magro parce que j'ai trimé euh, quelques feuilles d'un plant Et puis, euh, j'ai accroché une cocotte. Et puis vraiment, euh, ça a vraiment mis de l'humidité sur ce cannabis-là, mais je peux vous assurer que c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Hybride. Euh, hybride, ça Il n'y a vraiment pas d'indica là-dedans. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai l'air déçu? Parce que j'aime beaucoup plus un hybride indica. Mais non seulement j'aime pas le goût, mais j'aime pas le buzz. Pour ceux que du pot c'est du pot, euh, 20$ et 40$, pourquoi payer dehors 20$ et 40$ quand on peut avoir des produits à 19$ et 70$, quand du pot c'est du pot, tu prends le moins cher. Tu prends le moins cher. Pour ceux qui s'intéressent au buzz que j'ai en ce moment, euh, détrompez-vous. Détrompez-vous, il y a du pinko Justin raphaël à l'intérieur de ce corps. Donc euh, ne, fiez, ne vous fiez pas aux apparences. C'est très important de savoir qu'il y a des effets spéciaux derrière une caméra. Donc, euh, faites confiance à Winman, Royal Highness de Good Supply. On laisse ça sur les tablettes. On va laisser ça pour les autres. Euh, on va laisser ça pour ceux qui ne sont pas abonnés à Winman. On va laisser ça pour ceux qui. Du pot, c'est du pot. Donc, euh, je vous laisse là-dessus. 24%, inquiétez-vous pas. C'est vraiment un buzz sativa hybride sativa il n'y a pas, euh, il n'y a aucun indica là-dedans, mon chum, -là. fais-moi confiance, fais-moi confiance. Alright, je pense qu'on a assez parlé, je t'ai même pas montrer le cannabis, t'as juste allé sur Oui, l'indicomand sur Instagram, va t'abonner mm. s'il te plaît. On est déjà 1600 sur Instagram, j'utilise beaucoup ma story, donne un pouce, écris un commentaire et euh, on lâche pas. Donc, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. N'oubliez pas le marathon. Marathon Winman. Euh, 28 vidéos en 28 jours au mois de février. Regarde les 28 vidéos, là.